La situation sanitaire en Guadeloupe, elle est celle que nous observons au quotidien. Je crois qu'il est tout à fait normal pour nous d'attirer l'attention de nos compatriotes sur la difficulté que vivent certaines familles, sur la difficulté que peut engendrer une crise sanitaire comme celle que nous vivons. Et je crois qu'aujourd'hui, il suffit simplement de, de prêter l'oreille et d'être observateur pour se rendre compte du nombre de hurlements de sirènes des pompiers que nous entendons dans une journée pour se dire finalement que les choses sont peut-être plus graves que nous le pensions et qu'il faille quand même être beaucoup plus vigilant, observer un ensemble de gestes barrières nécessaires à nos protections, mais aussi à la protection de ceux avec lesquels nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes, qu'il faut véritablement prendre la mesure de la situation. La crise sanitaire, elle est là. Cette crise sanitaire à travers la Covid-19 n'est pas un vain mot. C'est une grosse problématique que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de véritablement de prendre les vraies mesures. Euh, Aujourd'hui, la Guadeloupe est en danger.